Bonjour Le coup de cœur sonore du moment, c'est un album de l'auteur-compositeur-interprète Alexis H.K. qui est intitulé Le Dernier Présent. Cet album est sorti en 2012, il comporte 10 titres. Pour les caractériser, je parlerai d'une belle écriture de paroles recherchées. C'est de la chanson française avec des, des mélodies qui restent longtemps dans la tête. Euh, Alexis H.K. a 38 ans si je ne me trompe pas, il chante depuis son adolescence. Moi, personnellement, je l'ai découvert un petit peu tard, en 2009, pour son titre qui s'appelle « La Maison Ronchonchon », un titre assez amusant qu'il a, qu a d'ailleurs repris dans un album de, de chansons pour enfants un an plus tard. Et là, l'album qui est sorti en 2012, « Le Dernier Présent », il est plus grave, voire nostalgique sur certains titres, rythmé sur d'autres, mais toujours mélodique, notamment ben, les, les deux titres qui sont sortis sur les radios en premier, « Le Dernier Présent », qui donne son, son titre à l'album, et un autre titre qui s'appelle « Je reviendrai ». Il y a aussi euh, certains titres qui ont une certaine originalité, comme celui qui s'appelle « Ignoble noble », qui est euh, étonnant, amusant, mais très sympa, avec des sonorités un peu médiévales, et il a invité d'autres artistes à, à l'interpréter avec lui. Donc euh, voilà, c'est différent de, de ce qui se fait d'habitude, mais c'est très chouette. Et que dire ben, Moi je pense que le, le titre qui me plaît le plus franchement, c'est celui qui s'appelle Fils 2. Euh, c'est assez rythmique, la, la diction du chanteur est assez originale. Et puis euh, le message de la chanson revient à se demander en, fait, en quoi notre génération nous influence. Euh, Qu'est-ce qui nous constitue en quoi euh, bah, d'être nés au même moment, de parents d'une même génération, nous, nous marque finalement voilà, donc je pense que c'est à, à découvrir. Alors on peut écouter des extraits sur, sur Internet, sur la page YouTube d'Alexis H.K. Et puis bah, si vous avez la chance de vous trouver un, un endroit où il se produit, bah, allez le voir en concert. En fait, il fait une tournée en ce moment, surtout en France, mais euh, il y a aussi une date au, au Canada ou au Québec, je crois. Et puis il sera aussi au célèbre et excellent festival Les Francofolies à La Rochelle, en France, en, en juillet prochain. Écoutez, écoutez ça, comme ça vous ferez votre opinion sur cette, euh, cet artiste important pour la scène musicale française du moment, à mon avis.